Oh, je me marre parce que je me rends compte c'est nous qu'on s'est interviewés là In Salut hey, à, à toutes et à tous et, à tous, et bienvenue sur InExtenso In Aujourd'hui on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux Et on va aussi profiter de l'occasion de vous expliquer la suite d'InExtenso Mais pour ça il faudrait rester jusqu'à la fin Oui car comme on vous l'a dit également sur les réseaux sociaux il y aura des changements assez conséquents pour InExtenso Mais pour le moment les questions. Les questions. Alors, la première question qui nous a été posée, qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ça et qu'est-ce qui vous a poussé à créer une extenso Alors, euh, très simple, on en a parlé pendant un tour, un tour à vélo. Voilà, j'étais voilà, passé. Et euh, euh... on s'est rendu mmh. compte qu'on était les deux euh, très intéressés par le journalisme et euh, un peu la vidéo. Euh, la vidéo notamment Gabriel. Aussi, ouais. Et euh, Donc, euh, <rire> du coup, on a on combiné les quoi. deux. Pour voilà. bon, moi, personnellement, c'est aussi une envie de trouver des réponses à des questions via des gens qui, ont, qui sont professionnels dans le domaine et qui peuvent apporter euh, des réponses. quoi Comment choisissez-vous les sujets d'émission bah, Ça dépend, ça peut soit être une personne qui nous intéresse, du coup on a envie d'interviewer, ou alors c'est un sujet ou une cause qui nous intéresse et du coup qui nous mène vers euh, par exemple une association ou, ou autre. Du coup, intuitivement on pense aussi euh, aux gens qui nous entourent, des gens qu'on connaît déjà, euh, qui ont des, des professions. Euh, ou une activité Oui, voilà, euh, ou qui... qui font quelque chose Oui, qui font quelque chose que nous on considère bien, qu'on a envie de mettre en avant, qu'on trouve euh, une matière de discussion. Voilà. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui vient vers nous et nous propose euh, un projet qu'ils sont ouais. en train d'élaborer Ça pourrait, ouais. Alors comment ça passe une journée type de tournage À 5h du mat, on, on y va, quoi. Hello Donc c'est quoi C'est entre euh, autres Reprise une. Pourquoi exister C'est pas du tout gênant, hein. dans l'ensemble comme ça. Ah non. Un peu ou à 6 h du soir. Ou à heures du soir. Pas ça. Soit, pas soit ton... on rentre tard, soit on part et tôt. Voilà. Ouais. Mais ouais, on y va, on pose nos questions. Euh, on profite de parler avec les gens aussi, mm -hmm. euh, même avant ou après l'interview, hors euh, enregistrement. quoi. Mm -hmm. Mais... D'ailleurs, je me suis déjà dit que des fois, les choses les plus intéressantes, elles sont dites quand la caméra est atteinte et les micros aussi. Et du coup, en bah, Par exemple, l'interview de, de Kevin de PEA, alors on n'avait pas coupé l'enregistrement donc on a les, les on a on l'audio on, mais c'est pas non, on a on a il y a même des bouts dans, dans l'émission oui. mais euh, on était en train de finir et après il a continué il a voulu rajouter puis, euh, puis en fait il a c'est là qu'il a dit les trucs que perso j'ai préféré mais mm -hmm. je me suis pas mal, pas mal renseigné sur euh... ouais je repars pardon ça peu... ça nous arrive aussi de caser les intros et les intros de nos vidéos un peu quand on est en moment d'attente à la gare ou comme ça donc c'est toujours sympa de faire ah, ça en très, très public drôle. comme ça Et euh... ça prend autant de temps que l'interview oui elle-même <rire> Alors que ça dure vraiment 10 secondes dans la oui. vidéo on a, ouais, on a des gigas de rush de, vraiment... de, de nous qui, qui disons... et euh... à tous et à, à tous, très bon début <rire> Bien recherché quoi ouais. Il était bien Il ouais. était bien, il, il était mal, clean extenso. Hein. In extenso. -ex -so. -ex -so. <rire> Tiens M je t'offre ce bout de bois Mais Merci avec grand plaisir, c'est chatting une YouTube. Êtes-vous de jeunes fringants optimaux Ça on peut pas répondre. Ça, on peut pas répondre. On vous a retourné la question sur Insta. Et, Et visiblement... 88% de, de ouf, ouf <rire> Voilà, c'est vous qui avez décidé, c'est pas nous. Moi je suis flattée perso. Ouais moi bon, aussi, okay, merci. Merci. Vous êtes ensemble Alors.. Non bon. <rire> Voilà Prochaine question. Je <rire> <Prochaine> question. <rire> hey, trop cool. On pourrait venir dormir dans votre. <rire> On pourra venir dormir dans votre tipeee Cette question elle est marrante Ouais, hyper euh... marrante, surtout que c'est des chats qu'il a posé <rire> Ce sont des chats qui l'ont posé Merci Barry et Akira euh, Du coup, ouais, alors je profite de, de, de placer qu'on a une page tipeee sur laquelle vous pouvez nous faire des dons pour payer le train à 5h du mat mmh. ou le matériel, enfin voilà, pour... Euh, pour donner un petit coup de main euh, dans la création des vidéos. Euh, le lien est là et aussi en description ou en bio si vous êtes sur Insta. Pas de soucis. Tout aide est bienvenue. Merci. Et on vous remercie d'avance. Je <rire> vais fermer le jardin. Ça ferme normalement à 6 h Désolé, vous. Mais... <rire> okay, pas, pas de soucis. Voilà, comme vous le voyez, on vient de se téléporter ici. On s'est fait chasser mmh. de là où on était avant. Mais chasser gentiment. Oui, oui, non, ça va. Pourquoi le nom Inextenso Alors, moi je suis fièrement latiniste et in extenso c'est une expression en latin qui veut dire intégralement jusqu'au bout et euh, je trouve que ça se prêtait bien parce que ça faisait un peu comme si on visitait le sujet entièrement. On profite de la, de la question euh, concernant le, le, le nom de in extenso euh, pour une petite anecdote, oh, alors vous vous connaissez ce jingle <musique> Mais sous. quel Mais, joli jingle Mais quel joli jingle Merci d'ailleurs euh, Sébastien Heinz de Univeril, vous pouvez aller voir l'interview. Salut, je m'appelle Sébastien et je suis musicien et producteur. Euh, qui nous a fait ce jingle Donc merci à lui. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Et la voix que vous entendez dans le jingle d'ailleurs, c'est la sienne aussi. Mais au départ, ça devait être celle-ci. Inextenso. Est-ce que vous reconnaissez Eh bien... C'est David Castello-Lopez qui devait faire notre jingle au début. Euh, mais comme vous l'avez entendu, il y a un petit dans un moment dans le jingle. In extenso. Et aussi le in extenso est prononcé. Euh... Et vous avez entendu ouais, comment il quoi. prononce. Euh, David Castello-Lopez, si tu regardes cette émission. On t'adore, euh, mais... Hein. Mais, mais, mais, mais supprime ça. Enfin, parle comme il faut. <rire> Apprends à parler. In extenso. Les dernières questions sont justement à propos des changements qu'on doit vous annoncer. Comment va se passer une extenso dans le futur avec le déménagement de Gab BG Déjà merci à la personne qui a posé cette question. Et, est-ce que vous continuez même si tu pars Effectivement, je déménage, mais à 1000 km, donc ça va forcément mettre quelques difficultés dans nos émissions. Mais tu m'avais pas dit ça <rire> Je suis désolé. En plus de ça, moi je vais arrêter une extenso. extenso. <rire> Quoi Mais tu m'avais pas dit ça <rire> et, Mais ça n'exclut pas que je revienne dans un avenir lointain ou proche, je ne sais pas trop. Mais, mais voilà. restera en contact, en tout cas, ça c'est clair. Donc pour le moment, In va continuer, mais je serai tout seul et depuis la Bretagne du coup. Voilà. Mais on fera des fits de temps en temps. Hein. Ouais, de <rire> et dernière question que vous nous avez posée, quel sera le prochain sujet d'émission parce qu'avant que Gabriel prenne son envol et que moi j'arrête, on va quand même publier une dernière émission, nous deux. On ne vous dévoile pas tout de suite le sujet de l'émission. Donc en gros, on ne répond, répond pas à votre question, désolé. Mais on voulait quand même vous dire qu'on allait faire une dernière émission ensemble, ici, avec Inextenso, euh, comme il l'est pour le moment, vu que ça va changer. Donc voilà. Donc abonnez-vous, comme ça vous serez notifié quand la dernière émission par nous deux sortira. Et abonnez-vous aussi pour voir euh, bah, ce qui se fera ensuite, parce que ça va continuer, il y aura peut-être un peu moins... Pendant le déménagement, hein, il y aura un peu mille trucs en même temps, le changement, tout ça. Mais il y aura du contenu qui sera fait sur InExtenso. Hello, Hello à toutes et à tous et, à tous et bienvenue sur InExtenso. -Extenso. In Aujourd'hui, il fait beau. InExtenso. Non, je disais la couleur. <rire> bah ouais, InExtenso quoi.